Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 5 mars euh, 2021, euh, on va regarder un peu euh, l'ensemble euh, des marchés, euh, l'or aussi qui a été euh, massacré hier avec euh, euh, aussi les indices, euh, dû au fait de la déclaration de Powell, dans le fond, qui voudrait peut-être... Euh, bon. <rire> toutes les mots, toutes les paroles sont pesées de Powell. Euh, en ce moment, on sait que la bulle des actifs se trouve un peu partout euh, sur la planète, autant euh, euh, au niveau des actions. Euh euh, on, on a soufflé euh, au niveau du, du bitcoin aussi euh, euh, la fed a complètement désorganisé le capitalisme moderne dans le fond on se trouve à être avec euh, un paquet de paradigmes qui euh, n'ont jamais existé euh, depuis aujourd'hui et surtout avec la paralysie de l'économie due au fait de la crise du coronavirus qui en passant commence à diminuer un peu partout euh, les statistiques sont claires donc on commence à vraiment euh, euh, déconfiner commence à ouvrir les les commerces, euh, euh, c'est quelque chose qui va se poursuivre euh, jusqu'à probablement cet été, comme l'année dernière. Et il faut comprendre aussi, euh, euh, des statistiques euh, montrent que lorsque l'hiver se termine, eh bien les cas de coronavirus et autres maladies comme la grippe, euh, diminuent. Donc, euh, on est rendu à ce niveau-là. Et euh, c'est clair et net que la, la réaction de, de l'État du Texas, qui a déclaré qu'elle ouvrirait euh, l'État au complet à 100%, euh, euh, a une influence très, très importante. Euh, je dirais, je pense que le Texas, le Texas est la deuxième plus grande État, la plus grande économie aux États-Unis, deux troisième, je pense, la deuxième, je ne Donc, simplement avec cette réaction, ben il y a certainement aussi de la pression de la part de beaucoup, beaucoup d'autres États. Et comme de raison, je pense c'est la Californie qui est allée dire que c'était une décision irresponsable. Mais de toute façon, vous allez voir, la Californie est en train de se vider, se vider au profit du Texas. New York aussi est en train de se vider. Donc, ceux qui vont continuer à avoir un... Une attitude de fermeture et une attitude de, de paralysie vont encore plus souffrir de, euh, des prochains mois de l'économie. Parce que dans le fond, il ne faut pas penser que l'économie est repartie. Là, on se trouve vraiment à être dans des, euh, euh, des paradigmes qui font en sorte que euh, ça va prendre des mois, même des, voire même des années à repartir. Et c'est pas parce que non plus les taux... Euh, euh, sur euh, les, les bons du trésor autant euh, un an deux ans dix ans euh, ben, trente ans aussi euh, sont à la hausse et que les bons du trésor eux-mêmes euh, descendent euh, qu'on pense que bah, c'est ce qu'on laisse entendre dans les médias traditionnels. Souvent, on lit ça, on pense que euh, tout va repartir euh, d'une manière... Euh, euh, oui, ça va repartir. Là. Je ne suis pas en train de dire que la machine re, ne repartira pas. Mais c'est sûr qu'on va partir sur des nouvelles bases, sur des nouveaux fondements. Ça, c'est officiel. Vous le savez vous-même. Donc, euh, oui, on va repartir, mais sur, sous de nouvelles bases, de nouveaux euh, euh, paramètres euh, dans la société. Donc, euh, ce que je voudrais regarder aujourd'hui, ben, je c'est un peu euh, me promener là, à, avec euh, les graphiques là, au niveau de l'or, au niveau euh, euh, l'or, l'argent, les indices, bien entendu, euh, euh, ben, rendement sur les bons du trésor. Euh, on va se promener un peu euh, aujourd'hui sur justement les, euh, les différents indices. On va commencer par euh, l'or, l'or et l'argent. Bon, ça, ça se trouve avec le graphique de l'or. Ici, je me trouve avoir tracé là, des lignes... Euh, de tendance. là Alors, on semble, <rire> on peut pas rien dire parce que ça peut aller plus loin que ça. J'avais tracé mon canal. Ici, on a atteint le, la base, mais est-ce qu'on pourrait continuer? Il euh, y a quand même des des choses qui sont intéressantes au niveau de l'art. On va mettre ça comme ça. Au niveau de l'or euh, même si on a vraiment, euh, bon, on appelle la, la croix de la mort, là, que la moyenne mobile euh, 50-200 euh, est à la baisse maintenant. Euh, on a ici... Peut-être une possibilité de rebond parce qu'on se trouve à être euh, euh, vraiment euh, en survente et vraiment, vraiment euh, survente importante. Donc, euh, on va voir, mais de toute façon, euh, comme je vous dis, euh, c'est du long terme l'or et même si on continue euh, à consolider, ben on va on va être obligé de subir ça parce que c'est euh, euh, on peut on ne peut rien y faire sauf observer. Peut-être commencer à bon, si certains le veulent. Moi j'ai comme je vous dis, j'ai pris euh, de nouvelles positions surtout dans l'argent. Eh ben je peux le dire, c'est suma silver dans le fond. Et j'ai euh, Rena Silver euh, euh, que j'ai aussi euh, pris des positions là, mais j'en avais pris euh, ça fait un petit bout mais euh, Summa silver j'ai euh, euh, augmenté mes positions euh, donc euh, c'est ça, ça se trouve être le tableau à long terme euh, avec l'art, donc euh, je peux rien dire en ce moment, on continue à consolider, il n'y a rien qui nous montre que le mouvement a changé de direction, euh, on va aller voir euh, l'argent aussi. L'argent, ben, c'est la même chose. Euh, oui, on a eu une bonne bonne dégringolade hier. Euh, ben on dit bonne dégringolade, si on regarde sur le long... Bien, c'est ça, c'est un graphique hebdomadaire. Euh, ce qu'on a subi, c'est pas quand même quelque chose de très impressionnant. C'est peut-être la suite des choses, qui, à savoir ce qui va se passer. Donc, euh, c'est ça que je voulais voir au niveau de -Sulva, euh, de euh, l'or et l'argent, bon. On reste là, dans le fond, on peut pas rien faire, on est en consolidation. Est-ce que le mouvement va se poursuivre? Je sais pas. Mais à long terme, c'est sûr, je regarde encore euh, l'or euh, d'une manière positive. C'est très simple, c'est dû au fait que la Fed va continuer à imprimer. Et surtout avec ce qui s'est passé hier, une simple déclaration euh, de ce qui, euh, euh, de, du fait que... Euh, Powell a donné certains mots qui ont fait tout simplement bondir les rendements des bons du Trésor 10 ans et ont fait écraser la bourse et tous les actifs. Donc, on va voir ce qui va se passer. Le dollar américain, comme je vous dis, est en train de prendre de la force. Moi, je dis, c'est, je pense encore que le dollar américain, à long terme, est dans une tendance baissière, mais on se trouve avoir un rebond. Euh, un rebond euh, euh, dû au fait que ben, les bons du trésor montent euh, donc euh, les les bons, euh, pas les bons les rendements des bons du trésor montent donc les bons du trésor euh, sont en difficulté et le le marché des bons du trésor américain tous les les, les, les bons là, les euh, euh, c'est pas comparable au marché des actions c'est vraiment euh, beaucoup plus. Un bon du trésor, tout simplement, ça se trouve être euh, un pays, bon, on peut avoir des municipalités qui émettent un, un, une obligation, et euh, cette obligation-là, euh, c'est pour avoir des sous, dans le fond. Euh, autant au niveau d'une municipalité, au niveau d'un gouvernement, euh, comme le gouvernement canadien-américain, euh, veulent avoir des sous pour euh, faire en sorte que leur machine continue à tourner, payer les fonctionnaires, payer euh, les dépenses courantes, donc ils émettent des bons du trésor, euh, par exemple, un bon 5 euh, euh, ans avec euh, une garantie d'un taux d'intérêt à, à échéance donc euh, les c'est sûr que les taux d'intérêt sont pas très très élevés en ce moment mais on garantit ça le taux d'intérêt à échéance donc euh, la, la personne qui veut avoir un achète un bon du trésor à tel prix et sait que à telle échéance elle va avoir son rendement donc euh, c'est une sécurité par contre, en ce moment, les bons du trésor sont vraiment massacrés, ce qui fait en sorte que les, les, les taux d'intérêt sur les bons du Trésor monte parce qu'on se trouve avoir un prix moins attractif. Euh, donc, c'est la raison pour laquelle les, les taux d'intérêt sur les bons du Trésor, peu importe euh, la longueur, peut-être pas les cours, -cours. Et euh, ce que Jerome Powell veut faire parce qu'il soucie pas mal plus de, des bons du Trésor, de la, du, de la courbe, là, de la courbe des rendements qu'il faut pas qu'ils changent. Euh, on, on se fie, on prend les bons du trésor deux ans, bons du trésor dix ans. Euh, bon, deux et, et cinq, dix ans, je pense. Euh, sept ans, plutôt, euh, pour qu'on ait pas une inversion de la courbe. Donc, Jérôme Powell, euh, son travail, c'est de jouer avec ça pour faire en sorte que bon les marchés euh, puissent euh, être satisfaits. Mais, en ce moment, ils sont dans un piège parce qu'ils ont eux-mêmes créé une, euh, une brisure de l'état naturel des choses. Et c'est à cause de ça que que si Powell euh, dit que l'économie va bien, qu'on va monter des tours, il ne le dira pas, là. il a dit que ça ne serait pas avant 2023. Par contre, euh, la peur, la crainte du marché, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, le marché peut tellement avoir peur euh, que il va aller se réfugier dans des bons du trésor à garantie. Euh, comme je vous ai, ai dit tout à l'heure, avec un rendement garanti, donc euh, au lieu de se réfugier dans des actions qui fluctuent. Et là, on va aller voir aussi, euh, Bon, ça, ça se trouve être euh, dollar américain qui continue. Euh, on va aller voir les indices. En ce moment, ça se trouve être, on a eu une bonne dégringolade du Standard Poor's. Euh, C'est pas surtout euh, ça la dégringolade. Comme je vous avais dit, le long, long mégaphone, euh, si on tente ça, peut-être que, je ne sais pas, j'ai... Je ne veux pas comme tirer des conclusions, mais là, on se trouve à être en état de faiblesse. Et euh, tous les indicateurs, euh, ben, le RSI me montre ça. Donc, euh, le Dow Jones, euh, c'est à peu près la même chose, euh, en état de faiblesse. Euh, le Nasdaq, en état de très grande faiblesse. Et euh, on... On peut deviner pourquoi. C'est dû au fait que les actions technologiques, et c'est d'ailleurs avec ça qu'on va terminer, les actions technologiques sont en faiblesse vraiment importante et surtout Tesla. Et l'autre action technologique que je vous avais parlé, avec Cathy Wood, qui est devenue la... la Comment on composait la coqueluche de Wall Street, parce qu'elle est partie à un fond qui se trouve à être AR Coca, ce fond là et, et qui est en... Parce qu'on parlait d'elle, on l'éloignait il y a quelques jours, quelques semaines, et là, son fond est en train tout simplement de dégringoler. D'ailleurs, Cathy Wood, sur un... Mon site, je, je vous avais prévenu, euh, euh, elle-même disait qu'on pouvait avoir des turbulences, mais là, on est en train de les vivre. Et c'est vraiment, vraiment important comme dégringolade. Et euh, l'action de Tesla aussi. Euh, il faut vraiment regarder cette dégringolade. Ça se trouve être sur euh, du long terme. Euh, euh, ça se trouve être un graphique hebdomadaire. Mais surtout, ce qui est... est, est me fait tellement rappeler à l'an 2000 c'est qu'on est dans une situation où on pense que les actions vont monter à l'infini, euh, que les, multiples, les euh, le PE là, donc le, le rendement des. Le, le, le, ce que les entreprises font comme euh, profit chaque année via le versus, euh, versus le cours de l'action était absolument exagéré. Là, on commence à voir que ça désouffle. et surtout, euh, techniquement, euh, ça regarde vraiment, vraiment comme une action qui... Ça me fait penser à au, au, l'an 2000, tout simplement. Euh, les bulles sont en train d'éclater. c'est ce que je vois. Euh, regardez Tesla. Euh, je vous avais parlé justement de Tesla puis, euh, puis euh, ben, le Bitcoin, là... Euh, Quelques-uns m'ont reproché qu'est-ce qu qu'il y a de rapport entre Tesla et le Bitcoin Bitcoin. Moi, je disais tout simplement parce qu'Elon Musk a dit qu'il voulait prendre du, du Bitcoin pour les transactions. Et rien euh, que seulement un tweet euh, fait changer toutes les euh, les émotions au niveau des achats de, des Bitcoins. Donc, c'est ça que je voulais faire le rapport, mais il faut quand même aujourd'hui considérer ben, des, des, des, des quand même gros noms. Là. Euh, Elon Musk était l'homme le plus riche. Je sais pas comment de fortune que perdu, on est allé à 900 puis on faut se souvenir, souvenir que l'action de Tesla a été splittée, là. donc euh, je pense que c'est en 4, je me souviens pas, ça n'a pas très très longtemps, et là on se trouve à, à dégringoler littéralement, on est parti de 900, on est rendu à bah, 600, là, et ça dégringole encore, donc euh, c'est ça qui fait en sorte que euh, Google euh, se maintient quand même, mais euh, si euh, ça dégringole par crainte, Alors, regardez, Amazon vient de briser quand même euh, quelque chose d'important, euh, ce qui peut se passer à, à Apple c'est la même chose euh, donc à long terme on pourrait vraiment connaître euh, une dégringolade de, okay, euh, ben, euh, comme je vous avais dit une correction, une dégringolade, peu importe euh, quoi mais il faut que ça dessouffle un peu euh, quitte à, à, à, que ça soit rapide et ensuite euh, euh, c'est sûr que la Fed va continuer à maintenir euh, les marchés euh, artificiellement et il y a plusieurs raisons à ça ben, on va terminer avec ça, c'est que dans le fond la Fed comme je vous disais n'a pas le choix parce qu'en ce moment, euh, une des raisons pour laquelle la vélocité de la monnaie, euh, vélocité de la monnaie, bon, on va venir avec ça, le côté économique, là. vélocité de la monnaie euh, est, est vraiment euh, euh, <rire> à son plus bas, parce que dans le fond, mon graphique commence en. Ah, 59, on va regarder jusqu'en dans les années euh, 98-2000. Et ensuite, on a connu une dégringolade de la vélocité de la monnaie, c'est que les les euh, personnes euh, ont peur pour leur avenir. Euh, et surtout, ce que j'ai lu, euh, lu un article que je vais placer sur mon site, euh, pour les fonds de pension. Euh, vraiment, vraiment, les retrait, les futurs retraités ont peur pour leurs fonds de pension. Donc, euh, ce qu'ils font, tout simplement, euh, arrête de dépenser et continuent à, à, à engranger euh, le, le, leur argent qui... Euh, c'est ce qui fait, et c'est une belle explication que je pense qui pourrait être très, très logique, que la masse monétaire m main, c'est-à-dire l'argent qu'on peut posséder et les comptes en banque, tout ça, continue à augmenter parce que dans le fond, j'ai lu ça et c'est très, très logique, que beaucoup de retraités craignent l'avenir, donc ne dépensent plus. Et c'est pour ça que ce que vous voyez sur les, bon, les sites traditionnels, à peu près un peu partout, comme si tout allait bien, et euh, euh, non, l'économie va repartir. C'est la même chose que l'an 2000, c'est la même chose. Lorsque la grande correction arrive, ben, il y a eu beaucoup, beaucoup de, de, de pleurs et de grincements de dents, qu'on va dire. Donc, euh, c'est ça, on se trouve être là. Euh, les bons du trésor, eux, sont en déroute en ce moment et on va voir où ce que ça peut aller. Là. Dans le fond, comme je vous dis, le rendement du bon du trésor explose. Donc, les bons du trésor, eux, eux euh, euh, sont dans la crainte. Ça, ça se trouve être le rendement des bons du trésor. C'est ça qu'on craint tant, hein, qu'on voit, là qu'on anticipe euh, avec tellement de crainte. Mais là, on est en surachat au niveau graphique, donc on va avoir une correction. Et c'est ça qui fait aussi euh, que l'or euh, euh, est très, très, très touché par le rendement des bons du trésor. Euh, parce que le rendement des bons du trésor donne, euh, vu que le rendement augmente, ben, on dit que l'économie américaine euh, va bien. Ben, va bien, c'est ce qui indique les rendements des bons du trésor, parce que ça l'indique qu'on va probablement augmenter les taux d'intérêt, euh, euh, bon, on dit bientôt, euh, Powell le dit pas avant deux ans, mais ça met de la pression là-dessus, le dollar américain prend de la force, si le dollar américain prend de la force, l'or euh, baisse, donc euh, c'est une logique euh, euh, qui est facile à comprendre. Euh, donc, c'est ça, on se trouve à avoir euh, un, un, une situation qui est euh, euh, vraiment... Euh, euh, je ne sais pas si Powell ne laissera pas s'écrouler justement le marché et euh, le reprendre un peu plus bas. Euh, c'est très, très possible. On va voir, mais euh, ce que je veux vous dire, c'est qu'en ce moment, euh, les paramètres euh, sont entre, je dirais même pas entre les mains de la Fed. Je pense que ça va plus loin que ça. Euh, c'est entre les mains... Euh, Bon, je dirais des, du gouvernement américain, parce que c'est eux qui guident euh, la planète. Et euh, euh, si vous pensez que l'injection euh, in, d'argent euh, va se terminer bientôt, même si Powell a parlé, euh, euh, pas, pas que l'injection euh, va se terminer, parce que dans le fond, on se trouve injecté. Euh, le gouvernement américain injecte 100, ben, le gouvernement américain, on parle de <rire> le trésor américain, qui est la même chose que la Fed aujourd'hui, c'est, lié ensemble, en injecte 120 milliards par mois à part de tout le reste là. Donc c'est beaucoup d'argent qui est injecté dans le système et ça va se poursuivre jusqu'en juin et ensuite je suis convaincu que ça va se poursuivre. Et comme je vous ai dit, beaucoup d'argent s'en vient. Euh, ici, euh, l'injection monétaire va euh, euh, vraiment être assez massif au Canada avec notre... Euh, notre on est dix fois moins qu'aux États-Unis, mais ça va être assez massif. Et euh, je vais faire une vidéo euh, euh, cette fin de semaine probablement sur euh, le bill C-273. Ça se trouve être un une loi ben, un bill, une loi là, euh, sur le salaire de base universelle qui a été lu en Chambre le 22 février euh, 2021. C'est très, très récent. Euh, ça fait longtemps qu'on en parle, du fameux salaire de base universelle. Et euh, ça a été lu en Chambre. Donc, euh, je vous dis euh, que ça s'en vient. Euh, salaire de base universelle qui va être donné probablement à tous les citoyens. On parle du Canada ici, là. Et peut-être avec une crypto-devise, j'en ai aucune idée, mais euh, c'est le Bill euh, C273 de mémoire. Mais on va faire une vidéo là-dessus euh, en fin de semaine. Euh, donc, euh, vous parlez un peu de ça, de ce qui s'en viendrait. Dans le fond, euh, comme j'ai lu beaucoup de théories, euh, euh, plusieurs en parlent, ça pourrait être un montant... Euh, Exemple, parce que j'avais lu ça dans l'exemple. Un montant de 500 dollars par mois à chaque citoyen euh, canadien. On parle vraiment du Canada ici. Euh, et et, et c'est du concret, là. Je vous parle pas, c'est pas nécessairement le montant que je vous dis, mais ce serait un, un montant de base. Euh, ça pourrait être même plus. Et tout simplement, euh, si vous avez euh, un très bon salaire, tout, tout ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va vous rattraper au bout euh, avec l'impôt. Si vous gagnez euh, 80 000 par, an, euh, par année, canadien, je parle, euh, on va vous rattraper de l'autre côté avec l'impôt, mais le salaire de base universel euh, serait pour chaque citoyen. Puis il y en a plusieurs qui vont me dire, c'est du communiste, parce que dans le fond, on va aller euh, au rive vous donner au pot, parce que dans le fond, ceux qui gagnent plus, Vont, ne vont pas bénéficier de ça ou vont payer de l'impôt. Euh, moi, je vous dis, je veux pas faire de, je vous dis que ça va arriver, c'est ce que je pense. Euh, Puis euh, c'est, c'est la population canadienne est, est d'accord en, en, euh, pour un grand pourcentage. Là, c'est sûr, j'en discute avec mon fils, il y a les modalités. Est-ce que ça va être rapport avec le, le vaccin de la COVID, tout ça, j'ai aucune idée. Ça semble ça, là, mais euh, ça s'en vient, vraiment, vraiment. Le dollar numérique s'en vient aussi, euh, crypto-monnaie, mais euh, par le gouvernement, ça s'en vient, c'est pas, pas de la... Euh, je ne fabule pas en ce moment-là. Donc, euh, c'est tous ces préparatifs-là qui sont en train de se discuter au Parlement euh, et euh, est-ce que, est que ça va avoir un impact sur l'inflation? Probablement que oui, parce qu'en ce moment déjà, on vit de l'inflation à beaucoup, beaucoup de niveaux. Euh, donc, ça va être à suivre et euh, comme je vous dis, je fais une vidéo euh, cette fin de semaine euh, euh, sur ce sujet-là parce que, c'est quelque chose de très, très important parce que ça va toucher tous les citoyens canadiens. Et j'imagine qu'un peu partout sur la planète, bah, aux États-Unis, c'est sûr qu'on en parle, de salaire de base universel. Euh, donc, ça va venir un peu partout aussi. Euh, donc, c'est ça. On va faire une petite analyse plus complète là-dessus. Tout simplement, ce que je voulais regarder aujourd'hui, c'est vous parler, ben comme on a vu là, l'or, euh, l'or, c'est encore du surplace, dans le fond, de la consolidation. Au niveau des... Euh, des euh, les indices ont rebondi, euh, mais c'est un rebond technique, mais à long terme, euh, je pense que la correction n'est pas encore terminée. On va continuer à, à corriger et euh, on va voir comment la FED va intervenir, le gouvernement américain va intervenir. Et euh, là-dessus, ben, on se revoit cette fin de semaine pour euh, de nouvelles vidéos. Euh, merci, euh, bonne journée.